Je ne comprends pas tout ce que vous me dites. Je suis désolée. Euh, Pouvez-vous simplement répondre par oui ou par non Est-ce qu'il va démissionner, M. Macron Je sais que c'est difficile pour vous, ça, ça vous demande beaucoup d'énergie, mais je ne sais pas comment améliorer les sons, les messages que vous m'envoyez. <tous> <tous> <tous> -ce que Macron va partir de lui-même ou est-ce qu'il va aller en justice Je ne sais pas moi. Euh, voilà Est-ce qu'il va être en prison par exemple Est-ce qu'il va aller en prison pour ses méfaits Oh <laughs> <laughs>